Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo, c'est Christophe du service jeunesse. Aujourd'hui pour cette troisième vidéo, ben bah voilà, un troisième jeu et je vous propose qu'on fasse, puisqu'il fait beau, il n'y en a pas un dans le ciel, on va en dessiner un, hein, on va jouer au nuage Alors pour jouer au nuage c'est très simple, vous prenez un crayon, un feutre, n'importe quoi et on dessine. Alors pour jouer avec nous, je vais encore appeler euh, Julien et Alès, venez me rejoindre, voilà, comme ça vous aurez des, vous aurez des exemples. Alors Regardez bien, je vais vous dessiner le nuage et après ce sera à vous de faire, ok Alors on y va, regardez bien. Voilà. Alès, tu veux essayer Oui, je veux bien. Tiens. C'est pas ça. Ah non, mais désolé, désolé, c'est pas ça. Tu peux le refaire Alors je, je le remontre, regardez bien. J'ai eu je Allez, vas-y. Merci. Eh hey, mais c'est magnifique ça Mais c'est très très bien. Mais c'est parfait. T'as compris Non. Bon. Éloignez les enfants, on va expliquer. Mais, mais, attention, voilà le truc. Alès, je t'ai donné le feutre. Tu m'as même pas dit merci. Ah. Tu peux dessiner tout ce que tu veux. Hein le chat de ta grand-mère, tout ce que tu veux. C'est... Si tu ne me dis pas merci, ce n'est pas. pas bon. Par contre, dès que tu me dis merci, et Julien m'a dit merci quand je lui ai donné le, le feutre, c'est quand même mon feutre, hein, je vous le donne. Hein. À ce moment-là, ça marche. Okay on peut complexifier un petit peu ce jeu-là en disant, vous avez vu, j'ai dit aussi, regardez bien à chaque fois. Donc, quand le coup du merci, euh, il ne marche plus, euh, bah, il va falloir dire, regardez bien avant de dessiner le truc. Par exemple, on peut inventer d'autres petites choses. Ça, c'était le jeu du nuage. Voilà, entraînez-vous à la maison. À la prochaine. Ciao, prochaine vidéo, prochain jeu. Bye.